Vous voulez changer le système Vous n'acceptez plus les inégalités Vous voulez sauvegarder la planète Les profits de quelques-uns au détriment du plus grand nombre vous écoeurent Toutes les formes de répression sont inacceptables Vous voulez résister Vous êtes jaune, vert, rouge, de toutes les couleurs, les étiquettes vous repoussent Vous voulez simplement être heureux Il est temps d'être de plus en plus nombreux dans l'action. Chaque jour, une tribune paraît pour que le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant. Il est temps de s'unir, comme le Conseil national de la Résistance réussit à le faire en 1943. Partout en France, dans toutes les villes, tous les villages, tous les quartiers, nous vous invitons à créer des comités locaux de la nouvelle Résistance. Pour lancer l'opération, rassemblons-nous au pique-nique résistant des Jours Heureux. Le samedi 27 juin. Venez avec vos voisins vos copains, vos copines, votre famille, vos amis, vos collègues, vos enfants, tout le monde, venez ensemble. Informez, emmenez avec vous des gens en lutte ou en souffrance, habituellement éloignés des réseaux militants. Sur chaque lieu de rassemblement, nous vous proposons d'écrire trois mesures immédiates, celles que le gouvernement doit prendre de toute urgence, et trois actions immédiates que vous pouvez mettre en œuvre vous-même. Faites-nous remonter les informations sur le site, sur les réseaux sociaux du CNNR. Et surtout, Fêtez ce premier grand rendez-vous. Soyons les acteurs de nos vies. Et imposons nos choix pour que renaissent les jours heureux. Pour que renaissent les jours heureux. Les jours heureux. Les jours heureux.